Salut à tous, bienvenue sur la PAF, c'est Arnaud. Aujourd'hui je vous propose la suite euh, de notre euh, série de vidéos sur le travail euh, collaboratif. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté vraiment les bases du fonctionnement des sauvegardes sous Ableton Live. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir comment j'organise moi mes propres projets. Euh, ce qui me permet de m'y retrouver dans mes sauvegardes et ce qui me permet de travailler avec d'autres musiciens euh, qui sont aussi sous Ableton Live ou qui sont sur d'autres DAO. Alors la première chose importante euh, me concernant, c'est que je sépare les étapes de travail. C'est-à-dire que je vais euh, faire des live sets qui seront dédiés à la production, je vais faire ensuite des live sets qui seront dédiés au mix, et euh, quand je m'occupe du master, des live sets qui seront dédiés au master. Là, il y a deux raisons principales. La première étant euh, évidemment l'économie de puissance de calcul sur l'ordinateur. Même si j'ai une grosse machine. Euh, franchement, elle n'arriverait pas à suivre la, la cadence si je lui demande de faire à la fois du sound design, donc c'est à dire d'avoir des synthés, des effets vraiment qui vont être assez poussés, assez complexes en grand nombre pour créer une identité sonore à mes différentes pistes. Et si en plus je rajoute une chaîne de traitement du son dédiée au mix par la suite, euh, mon processeur clairement ne sera pas capable de suivre le fait de séparer les étapes de travail, donc de vraiment délimiter la composition dans un, dans un set live, puis de faire des exports et de les réimporter dans une session qui va être dédiée au mix, ça va nous permettre d'économiser de la puissance de calcul. Deuxième argument euh, qui me paraît aussi essentiel sur cette méthode de travail de séparer, euh, de vraiment séparer les différentes étapes de, de travail, euh, ça va être tout simplement de se forcer à faire des choix. Euh, quand je suis au mix, il n'est plus question de toucher à ma production. Alors, je dis il n'est plus question, évidemment, il ne faut pas être complètement buté. Si vous vous rendez compte qu'il y a un export qui a été raté, vous pouvez toujours revenir en arrière. Et il n'y a vraiment pas de souci pour réimporter euh, des pistes d'un live set vers un autre. Je vais vous montrer ça dans, dans un instant. Euh, en revanche, euh, le fait de ne plus avoir forcément euh, la main sur les différents effets qui constituent votre sound design, ça vous force à avancer et à faire des choix. Le deuxième point très important dans ma façon de travailler, c'est que je travaille avec des numéros de version. Euh, vous voyez ici, là, nous sommes dans un projet qui s'appelle « Hunger. Euh, on va retrouver donc, les étapes de production. Je mets entre crochets le euh, nom « prod », puis le nom de la track, et ensuite le numéro de version. A chaque fois que j'avance d'une étape, je vais incrémenter à la façon un peu le, que, que font les, les développeurs, ce qui va me permettre de me retrouver dans mes différentes étapes de, de travail. J'ai moi mes petites habitudes. Je sais que euh, une production entre 0,1 et 0,9 est encore à l'état de brouillon. Donc ce ne sont que des idées que je mets en forme. À partir du moment où je commence à faire de l'arrangement, je passe en 1.0 et puis mon arrangement est en train de Va s'améliorer avec le temps et je vais passer, je vais passer, voilà, je vais augmenter de, de numéro de version. L'idée c'est de rajouter 0,1 à chaque fois que vous faites une modification mineure et de passer à l'unité suivante chaque fois que vous faites une modification majeure dans votre arrangement, dans votre composition. On voit ici que moi, ma production s'est arrêtée au stade 2,3, c'est-à-dire que à 2,3, j'étais content de ma production et je me suis dit qu'il était temps de passer à l'étape du mix. J'ai donc fait des exports en audio en wave que j'ai réimporté dans une nouvelle session à partir de mon template de mix à partir de là je remets entre crochets mix le nom de la track et je repars sur 0.1 c'est la même chose pour les mix, euh, j'ai des codes qui sont communs à chaque fois à mes, à mes tracks, je sais que de 0.1 à 0.9, euh, c'est tout ce qui va être la préparation euh, de la session, donc vraiment 0.1 j'ai importé les, les tracks, euh, 0.2 j'ai fait mon ménage, j'ai tombé euh, tous mes faders à moins l'infini, et à partir du 1.0, je commence ma mise à plat. Euh, ça, ça permet vraiment de se retrouver très efficacement dans son travail, de rien qu'avec le numéro de version d'identifier le stade auquel on en, on en est. Et puis quand on travaille à plusieurs, ça permet d'avoir une référence commune. Il y a vraiment un numéro de version qui permet à chacun de dire « Ah bah ouais, je préférais le kick dans la version 2.1, dans la version 2.2, etc. Euh, » plutôt que d'avoir des titres euh, parfois un peu euh, douteux, euh, que vous connaissez sûrement. Alors voilà, je viens d'ouvrir euh, la version 4.3 euh, de mon mix. Euh, je reviendrai un petit peu plus en détail sur euh, vraiment la façon d'organiser mes, mes templates. Il y aura des vidéos qui seront dédiées à ça. Mais pour l'heure, euh, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible d'insérer euh, des pistes d'une version précédente, des pistes, ou voire même des bus d'une version précédente, pour rappeler euh, voilà, des, des, états, des états précédents. Donc on n'a pas la chance, sous Ableton Live, d'avoir le système de snapshot qu'on retrouve dans Reaper, mais avec cette méthode, ça nous permet tout de même euh, voilà, de, de revenir en arrière de façon assez rapide on va dire, euh, mon projet s'organise de la façon suivante avec différents, euh, différents bus, euh, j'ai la possibilité en passant par le navigateur d'Ableton Live d'aller sur une version euh, précédente et avec la petite flèche de la déplier et de regarder ce qui se trouve à l'intérieur de, euh, de ce live set. Alors je vais aller chercher dans mon mix et là on retrouve exactement en fait la même arborescence mix avec ensuite mes différents bus. Euh, si je veux récupérer le drum bus de la version 3.0, j'ai simplement tchouc, à, le, à le glisser et à le ramener ici. Euh, j'ai accès au bus, mais j'ai assez aussi accès aux pistes individuelles, aux différents groupes. Ah oui, on a acoustique. Euh acoustique on le retrouve ici donc si par exemple les réglages que j'ai fait sur euh, mon acoustique drum ne me plaisent pas forcément ou en tout cas j'ai un doute je peux le glisser et venir le ramener ici la barre passe en noir je lâche et ça prend quelques secondes en fonction du contenu euh, qui sont dans ces pistes pour les réinsérer désormais j'ai le groupe Acoustic Drum qui est en double. Alors effectivement, il n'est pas euh, nommé. Il euh, faut vraiment faire attention. Donc là, vous pouvez directement le renommer dans la foulée. Et je vais l'appeler 3.0. Et j'aurai la main pour faire des comparaisons entre mes différentes versions. Dernier point qui me paraît euh, important dans cette organisation euh, du travail, pour moi, il est très important de centraliser toutes les données à l'intérieur de votre projet qui correspond à votre morceau. Ça, ça vous permettra, euh, bah, une fois que les morceaux sont finis, que vous faites de l'archivage, de vous assurer de ne pas perdre différentes, euh, les différentes données, euh, notamment les stems qui vous, qui vous servent à faire votre mix. Du coup, ce que je fais, c'est qu'au moment de la création de mon, euh, de, mon nouveau, euh, de mon nouveau projet, de mon nouveau morceau, j'y intègre euh, une arborescence que j'ai déjà euh, créée. Hop, hop. Et que vous voyez ici. Euh, ça, c'est rien de plus. Je vais l'ouvrir là-dedans pour que vous puissiez mieux voir. C'est rien de plus qu'un dossier que j'ai créé dans l'explorateur de, de Windows et qui me sert à centraliser mes exports et dans cette dans ces sous dossiers j'indique à quoi me servent ces exports c'est-à-dire que depuis la version prod je vais faire des exports qui vont me servir pour le mix j'y indique le numéro de la production et je retrouve l'intégralité de mes pistes c'est-à-dire que tous les fichiers sont tous les fichiers wave que vous voyez ici dans ma session de mix sont stocker directement dans mon projet et pas ailleurs sur mon disque dur dans ma bibliothèque de samples voilà je vous montrerai dans une version ultérieure comment passer de la prod au mix euh, le plus simplement possible en tout cas voilà ce qu'il faut retenir ici à mon avis c'est séparer vos étapes de travail F mettez des numéros de version euh, à vos euh, à vos différentes étapes de travail et stocker l'intégralité de vos données relatives à votre morceau dans votre projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et à bientôt sur la PAF